Ouais ouais, t'as dû s'appuyer sur plus. Ouais et plus bon. Ah mais ça va, elle est bonne, elle est pas allumée. C'est normal. Tu trouves ça problème. SMG problèmes. <rire> Vas-y Ah merde, il y a cliqué sur B c'est le coup. Hein grand. <rire> ouais je crois que t'as cliqué sur B non. Ah ouais C'est bon hein Ah ouais. joue Tu vas apparaître. Ah. C'est normal que ça soit bloqué parce qu'il te charge en fait là. Tu vois le petit coffre là-haut là. -haut, là non mais là tu regardes par terre surtout. C'est <rire> ah. Pourquoi c'est bleu ou C'est en train de charger Ah Ah d'accord, viens, viens, c'est quoi ce bordel Tu fais bugger le jeu de toi. Bon sinon c'est où pour commencer Clique ici pour commencer. Ah bon, merci. Peut-être tu cliques aussi Ah non. Je sais pas ce que ça veut dire. Rési Résilient. C'est la map qui charge en haut, en haut à droite, vous voyez bien. Hop. Ah, euh. C'est un la ou quoi? Bah, là, voilà. a rien. Bah, je peux plus me disnec. Tu fais? T'as le bruit que ça fait? T'es où? Non, non t'es pas là. Non bon, je te vois pas. Moi, je te vois, t'es Ah, ouais, ça me dit froid, ok, bonjour. T'entends ce skin, est trop moche. Pourquoi y a des moutons morts là? Oh. Ouais, regarde, j'ai de la laine et de la viande de mouton. Ah, ouais, il y en a un là aussi. Oh, trop Donc là, faut aller où C'est une survie base ou C'est quoi ça Active. Non, mais il a pris son goût de steak, il est con quoi. Active, craft, stone. Ah ok. Donc là, on a un objectif, c'est de construire une, une pioche euh, en bois, en, en... pierre. Donc, on a des objectifs. Merci pour mon arbre. Bouge de l'arbre <rire> J'ai pas voulu te frapper, en plus. J'ai voulu casser l'arbre. Et la fille, a décidé autrement. Moi j'ai un gros arbre 4, c'est assez. Je veux regarder sur le téléphone, mais non, sur le téléphone c'est encore pire. On encore moins, moins bien. Ah mais d'abord faut que je crafte une table de craft. Bah oui. Ah, de Craft. Et donc là, je peux créer ma pioche. Euh... Bon, là, le, jeu, le jeu, il a plus ma pioche en, en bois pour l'instant, et après faire ma pioche. C'est l'objectif. Quand je le fais. L'objectif. Tu vas où non Bah, il faut faire une pioche en, ouais, en pierre. C'est que tu vas dans la terre. Bah oui. On va chercher de la pierre. Logique. Une pioche en terre. En pierre. C'est Hein ouais, Ah bon, oh. Ah là Ah là Tremble Tremblement de terre ouais, Euh. Sourire. Ah, parce qu'on le voit moins bien en fait. Bah, ah, il faut faire des objectifs, craft, stone, pickaxe. Ah, pour avoir accès... Ah putain, on est lent. Euh... Et c'est bon. Pourquoi, y ça, oh non, pourquoi quoi, qu -ce il y a ça Oh non, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a Je sais pas, c'est quoi ce bruit. C'est un éclair. Il y a un trou, ouais. quoi. Il y a un trou, oui. C'est mon. Ah oh non, c'est pas le mien. C'est pas ton trou, ça Non, c'est pas le mien. Pourquoi il y a des boutons par terre Oh, ah, oh non, ça recommence <rires> C'est des de terre, c'est <tousse> mon catastrophe naturelle. Non, mais toi, ça le fait pas, y'a que moi Ah si moi, tiens, y rien que je suis dans un truc qui roule. Mais toi, c'est parce que tu regardes le sol, surtout. Qu'est-ce. Qu Qu'est-ce que tu fais là je sais pas, je tombe dans un trou. Oh, il est con. T'es où là T'es même pas au cul là, il y a un truc là dedans, le trou. C'est toi qui as fait ça là. Non. C'est quoi ce truc Eh, hey, mais on fait tomber où là Dans la hauteur Bah, prends des blocs et remonte. <rire> bah, mais c'est pas grand comme ça le trou. En fait, c'est tremblement de terre. Ah, faut que tu répares les choses, je crois ah, bah, euh... ah si, assis, t'es à côté de ma table de craft! Oh, trop, trop... Bah, il est petit trou! C'est quoi ce bordel? Dernier, il petit... une, une illusion optique Ouais! C'est ce bordel? Oh, bonjour! Hein? T'es Qui toi? Voilà. Oh, nous! Ah. Oh, Oh, Ok, bonjour. <rire> Très bien. Alors. Ah, il faut qu'on cherche un endroit pour lui. Oh non. Il faut aller en, en moins euh, 11, 70, 85, moins 360. Ah, il faut mettre les positions dans les paramètres. Ah, J'arrive tout de suite. Euh... Ah, il t'a donné une boussole Pourquoi euh, pas moi C'est quoi ce favoritisme Ah, il faut l'emmener à l'endroit où il veut. Et moi, je vais mettre les positions parce que sinon, ça va être horrible. Je... Ah, fini, d'accord. Ah euh, Comment, s'il te plaît, je veux bien. Donc... Activer la position. Ah Je veux bien activer la position, hein. Déjà on va mettre ça aussi Les c'est quoi c'est ça mmh. Ah c'est peut-être dans vidéo mmh. Bon je sais pas Ah c'est position s'activer Donc là on est en moins Et là il veut moins 11 Là on a moins 14, enfin 1400, 1100, 1170, et là on est en moins 1400, quelque chose. Donc là il nous faut descendre je pense. Ah si j'ai une boussole, excuse-moi. Ok en gros on a des petites quêtes à faire. C'est bizarre ça quoi. C'est bloc là. Oui, ces blocs là. Ces blocs -là je sais pas. J'ai perdu ma table de craft. Ah, je descends où il faut aller. Il en moins 170, 85. Ok, on y va. Ah, faut suivre la boussole. La boussole nous montre un endroit où il faut aller. Prends la boussole dans ta main papa. Elle est où Bah là, regarde, tu la vois pas Dans ton inventaire, allez. Tu veux sais comment on va y aller là euh, c'est les flèches directionnelles gauche et oui. droite. Dans l'autre. Ah ah non, toi tu peux pas. Bah non, j'ai pas de flèches. Les flèches où là. Ah elles sont pas modifiées pour toi Bah non. On voir ce si que je peux. Euh, Hop Moi j'attends en train de foncer dedans donc. Écoute, tu... Tu, fais pour la tu, te, tu dois te retourner, regarde. Hop, la ça, elle te montre l'endroit où tu dois aller, regarde. Quoi le truc rouge Ouais, c'est la flèche. Bah, il se met devant moi oui. Ah non, le jeu il c est. Putain, j'ai pas quand ça fait des sauvegardes automatiques. Et faut aller là-bas pour le villageois. Moi ça fait un truc. Je sais pas si vous voyez, oui, vous voyez. Ah, je sais plus pas qu'on y a tous les deux, je crois. Ah, c'est parce que je vais dans un nouveau endroit et il charge ce que je vais, moi. Ouais, ça. Oh, putain. Ouais, il charge ce que je vais, putain. Putain, moi je marche dans, dans les... on est aller au même endroit, non Oui. Ah, c'est pour ça qu'on voit plus rien, on voit du vide. Mmh. Oh. Et ça joue, vu que t'es là tu dois aller à gauche hein. moi je veux aller à gauche c'est tout, tout drôle machin non non la flèche elle est à gauche hein. bah là il se met dans l'autre sens moi je vais aller à gauche non bah moi non il se met pas dans l'autre sens hein. toi qui mais t'en as deux toi c'est bizarre bah oui ouais, J'en ai deux aussi. J'ai pas besoin d'un guide de survie. J'ai survie tout le temps. Moi, on va dans le bon sens. Regarde, hein, j'ai trouvé le truc. Il ah, Faut que tu ailles à la gauche. Hein. Moi, je suis en 11 et toi, t'es en 12. Et pourquoi toi, est droit, le truc? Je vais marcher droit. Take uh, one of the village. Bah, ben, je l'ai trouvé. Euh... We the must be Repère le village. village. Ah, C'est un repérage dans le village. Toute un truc là-bas, le là, gris, là, qu'on voit. De quoi Où que t'es là Ça c'est une Allez, ah, la de ferme, ferme. T'es a un j'ai yeah, un bloc de pierre. Oh j'ai juste bug. Oh mais la cloche. Bah... Oh, euh, je dois faire du repérage. I think we still have some tools that we will give you for repairing our village. Oui, j'ai compris ça, mais. That was a very strong earthquake, and a lot of houses collapsed. Quoi Que c'est que Come back to me when you finish repairing two buildings. If you want to help, then you can buy repair tools from me to fix the houses. Ah, fi, ah, fixer les maisons. Hm. Oh. Regarde sur mon écran, va pas. Regarde ce que j'ai. Non, là. They vous aider à disaster des matériaux résilients quoi là oh, putain, ça enlève Si Ah, je peux plus Take taper. Ah, je peux plus casser, je veux dis. Ah oh, y a euh, oh, t'as trouvé. Je suis où Et comment jouer c'est moi il m'a ramené là ah. pourquoi il m'a ramené là qui ici pour jouer ah j'ai peur mais sauf qu'il y a le bouton il n'y pas encore apparu ah, je peux quand même cliquer j'ai eu trop peur j'ai cru que Là, ouais, t'es dans une maison, que tu peux faire comme moi là. Faire du repérage pour. Mais t'as pas de pioche en fait. J'arrive, hein. c'est juste le jeu, il m'a envoyé. Je sais pas Non, on va laisser en off. Parce que je pas envie d'avoir des monstres qui nous attaquent. Déjà, c'est compliqué comme ça. Oh. Toi, tu sautes dans un trou. Des oh, gens donc ok donc moi je me retrouve ici ok c'est bon ça c'est quoi le muséum le musée okay, je monte dans le musée oh, c'est ah, plutôt un truc qui a une ligne, non ah on peut toujours pas sauter dessus Aïe fait mal. On s'enlève un peu moins que tout à l'heure, Ah mais t'es tombé dans le même truc, non Ah, repère, ça veut dire répare peut-être. Ah ouais, faut, faut arrêter de tout Parce que quoi, euh, le village est détruit est stylé, bonjour, monsieur? Je que passer. va hein. pas faire. Hein. Y'a quoi? Oh putain, on va pas casser. C'est bizarre ces structures là sur le sol. Il et tout. C'est vrai, ouais, mauvais ça. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu casses un arbre <rire> Il est fou. Oh là là, il m'en garde bizarre. Hein. Bah, il est seul rien. Je sais pas. il faut réparer le village. Ah ouais, il a l'air cassé cette maison. C'est moi qui ai délire en fait là. On va e e inspecter les lieux. Mm -hmm. Ah oui, ils sont cassés les maisons là. Regarde-toi. Ah ouais! Ah! <rire> Regarde sur mon écran, vichon. ils sont cassés là, la maison. Mm. Ah ouais, il faut réparer. C'est ça ce qu'il voulait dire. Là, déjà, là, il manque une porte. Donc, ouais, il faudra avoir du bois sur nous. Réparer les murs et tout. Ah ouais. J'ai qu'une planche. Et là, je pense qu'il faut. faisait pas une planche qu'il faut. C'est plutôt... C'est vrai qu'on m'a donné une pioche en fer. Ah ouais, on, on m'a donné une pioche en fer, genre normal. Oh je suis de l'eau j'ai rien à branler et là tu trouves ça normal qu'il y a plein de trucs de bois et tout enfin moi il nous faut 54 tu... non va pas là dedans bon oh, putain ça pas ça pourquoi c'est quoi cool non mais ça sert à rien c'est pour euh, t'aider mais euh, savoir comment jouer c'est comment jouer c'est ouais. quoi donc là, moi, je suis rentré dans cette maison. Ah, mais c'est un magasin. Putain, j'avais pas vu le mec à la moustache. Ils vont quoi Des émeraudes. Repère tous. Ah. Bambou log. Ah. Regarde. Il nous faut 10 émeraudes pour euh, le truc de réparation. C'est pas des cactus, si. Oui. C'est un cactus, hein, non Non. Ah, mais il y a un bouton. De côté, il y a un bouton. Derrière toi. Là-bas, il y a un bouton. Je... Là vite. Cherche... Mais. Mais là-bas, sur le truc violet. Oh. Ça, le truc euh, Oui, c'est marqué clic euh, ici pour retourner en arrière. C'est l'autre bouton. Waouh Free map. Ah, d'accord, je suis Ouf. <rire> Ah, t'es à côté de moi Bah oui, c'était un magasin. Bonjour, ah, t'es moche. Là, ils vendent je sais pas quoi. Euh... C'est pas des vendeurs, c'est genre, il te faut cactus 50. Et ça, je sais pas ce que c'est que ça. La pierre euh, ma grise Bonjour. là. Là, regarde, t'as pas vu, il y avait un mec là. Voilà. Non, pas lui. Oui, il est celui avec une moustache là. Ouais, ah, je l'ai vu là. Ah, c'est le bandard. Oui. On peut, on peut pas frapper. Elle, ici, quand on rentre ici, il y a une commande. Ah, à gauche. mettez avec lui. <rire> Ah, ça fait quoi là? Oh, tu vois le gomme Je monte à Oliane. Salut! Attends, je regarde, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Là Ici, cette maison-là, elle est pas cassée. Il faut juste casser les, les lilas non bon, Attends, comment ça je peux pas casser? T'es tombé dessus là, non? C'est pas grave, je suis tombé sur ta gueule. Ouais, je pense qu'il faut réparer mais en fait il nous faut des diamants donc en fait il faut vendre des, des diamants des émeraudes en fait pour parler aux villageois et vendre des trucs donc on va trouver des trucs il n'arrive pas à me faire parler avec ah voilà. Merci. Alors, du cuir et... ah, il faut tuer des vaches <rire> contre une émeraude ok en gros il faut avoir 10 émeraudes je viens de voir ça avec le mec Oh, 24 papier tu t'es foudre. J'ai une idée. On va se prendre le truc parce que là j'en ai marre. Vous avez rien vu maintenant. Vous avez rien vu. Vous pouvez pas deviner ce que j'ai fait. Clairement, vous avez deviné parce que c'était pas une longue coupure. Et voilà, ouais, les gars. Par contre, quand je me mets en F5. Bonjour monsieur, j'ai une clé à melette dans ma main, j'en je peux, je peux, euh, enfin, ai deux quoi, je, peux, euh, je sais pas comment ça marche bon, Arrête de me regarder là. Une clé à mulettes. Voilà je t'ai donné la clé, c'est bon Ah il bon ah, faut juste faire un clic droit sur une maison qui est cassée Ça marche Ok, Mais je sais pas comment ça marche hein. Ah d'accord J'ai réparé une maison C'est ça qu'on a entendu hein. Oui Ah d'accord je comprends pourquoi il faut 10, oh. 10 émeraudes Et on le perd à chaque fois qu'on répare quelque chose J'amuse Quand t'en avais 10 euh, Non mais je suis en créatif pour me prendre des émeraudes. Ah ouais d'accord <rire> Mais ouais mais... Ah merde je l'ai dit <rire> J'ai fait une coupure pour voir que les gens me voient mais je... Non mais parce qu'en fait il faut faire des... faut tuer des vaches et tout pour avoir du cuir et puis on en voit un seul euh... Un seul non, non merci quoi Oui les monstres oui, des vaches. Ah mais ça c'est un grand trou C'est ça qu'il faut réparer ça aussi là. Donc, là. Qui est devant mes yeux Arrêtez de faire ça, ça m'énerve. Eh, hey, je vais tous vous buter, vous allez moins faire ça. Qu'est-ce qu'ils foutent Bonjour monsieur, on peut pas les frapper Ah si, pardon. Ah, <rire> je lui ai donné une patate. Il n'y a pas que genre le truc en cuir et tout, il y a aussi genre les pêcheurs par exemple qui veulent du poisson. Ah non, du charbon! Pas bon, ça, du charbon, c'est facile à trouver. Mais en fait, tu vois, du charbon. Contre 10 charbons, il te donne une émeraude. Et il en faut 10. Autant se give. Ouais. Et même ce give 64 machins de choses là. Qui nous vend le moustachu. Je pense qu'on va faire ça. Ah, oh, j'ai plus rien, les gens. Là. Non, j'ai fait ça rythmiquement, même si dans lavant vous voyez 64. Non, vous voyez pas, tant mieux. <rire> ok. J'ai enfin retrouvé le monsieur. Et j'ai un truc à réparer. Il est juste devant mes yeux. Je crois que ça, c'est à réparer. storms as promised, réparé, hein. a set of diamond tools. Oh, non, c'est bon, c'est réparé. Là, Putain, il m'a donné une pioche en, en, en James, combien Uh Je répare après je détruis. <rire> Pourquoi toi t'as droit à avoir les. Ouais, merci. Bon, on va voir quoi comme. Je... Oh, oh merde. Oh, il faut réparer 4 machins hein, maintenant. Oh putain, on casse les couilles. Je suis où là Ah, il y a une barrière. Oh, merci, au revoir. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'on a une pioche à chaque fois. Oh. oh. Quoi qu'il y a. Tu as fait mal en rentrant dedans. Non, non j'ai tapé avec ma pioche. <rire> ça doit faire mal une pioche dans les têtes. Bon, bah je me... Je, je, je... Oh, je... oh. Bonjour monsieur. Je viens vous y acheter 4 machins. Ah putain, j'ai une hache, une pelle. Ah, oh, j'en ai 4. Je vous crois. Attends. Ah, attends. Ah, j'en ai 4. C'est parce qu'en fait je vois rien. Arrête! Hasard flood. C'est quoi? C'est quoi? C'est de la pluie acide Non, ça n'a ah. rien. Tu vois C'est un orage je Il pleut là, Ah! Ah, oh, c'est des éclairs! rentrant à la maison mais t'as pas c'est mmh, ouais c'est pour ça que moi je suis dehors j'ai pas peur des éclairs n'importe quoi, ça, dans quoi. Ouais, mais je peux il y un problème mais que ça à vous en <rire> ah oh, ouais j ai, j ai... ah oui j'aime bien j'aime bien quand ça bug oh, tu... mmh. C'est l'orage qui fait ça Ouais, sûrement. Alors ça c'est quoi C'est la maison que j'ai réparée, ok C'est juste qu'en fait, c'est ça. Un bug de graphique. Un bug graphique, c'est tout. Rien enfin, du tout. J ai marre de cette bug, putain. C'est l'orage qui fait ça et les bugs graphiques et tout, là Oh non, je suis plaisant. Et donc là, faut réparer des, choses, des trucs euh, pendant... Si tu te plonges un éclair, c'est ta faute. En quoi C'est ma faute, j'ai rien fait. J'ai peut-être triché, mais... Aïe. Tiens, faut réparer. Oui. J'ai fait un clic droit, mais ça n'a rien fait. Hum. Ah non, mais c'est bon en fait. Non, c'est pas bon. C'est pas... Ah non, c'est réparé. Bah oui, il y a un trou dans le plafond, c'est réparé, tu vas me dire. C'est bizarre. C'est réparé, là, tu vas me dire. Ah, mais bon, bon. Enfin, je veux dire, que c'est pas cassé. C'est où vous voulez, hein. Je suis un taré, je me saute de là. Bon, ils sont. Bah, putain, mais, mais, je trouve plus les trucs cassés là. Franchement, tu peux sortir, il va rien t'arriver. <rire> Fais gaffe, faut pas qu'ils sont bizarres. Mais c'est quoi ça, je tourne au rond? <rire> bah, mais allez, là. Ah non, il faut que je dors aussi <rire> Ah voilà, j'ai trouvé un emplacement à reconstruire, je crois hmm. Tu vas pas me dire que c'est réparé Tiens, je en mets deux Qui est mort J'ai entendu un village à mourir Il s'est pris un éclair dans la gueule Tu te prends des éclairs dans la tête Pas pour moi Je suis chanceux D'ailleurs il fait plus de bruit le jeu Ah c'est parce que dans les paramètres Je sais que ce que j'ai fait dans les paramètres En fait j'ai enlevé le son De la météo Bonjour J'ai en fait sans le vouloir J'ai construit quelque chose On va faire là. Non non non toujours au bon Quoi, oh, il y a un éclair qui est apparu juste à côté de nous. Faites quoi tous derrière lui hein bah, ah, Putain, il y a un cochon dans le village. je j'ai vu le cochon. Le cochon, il fait un bruit. Ah, là. ah putain, je crois que c'est détruit, mais en fait pas du tout. Oui, je crois. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien détruit là Il y a des trucs partout, il n'y a rien détruit. Ah oh, il vas-y, a, a le truc qui marche une fois sur deux, c'est meilleur. Oh là, les escaliers toi. Bon on fait un coupé ah, en sous Ah c'est parce qu'en fait, on a gagné sans si zéro. Mm -hmm. Oui je sais les gens, je suis en créatif, mais c'est parce qu'en fait j'en ai marre de chercher pendant une heure. Donc je me mets en créatif. Bon, moi vous savez... Ah euh... mais sérieux D'ailleurs, euh, je vais essayer de retourner à 904. On va voir s'il y a quelque chose. Ah, tu rigoles mmh. Ah, mais <rire> je me mange le mur. Le pont, il est cassé, non Tu... Bah oui. Vas-y, dire, retourner à 904 Non, mais non. D'accord tu vas retourner à 904 Bah ouais. Et, et ça se trouve, la tour. La tour, elle est cassée, peut-être, non Ouais, non, c'est normal qu'il n'y ait rien sur la tour. C'est bon, j'ai fait bugger le jeu là. Pourquoi je change d'endroit Hein Non, attends, c'est rien à réparer. Mais tu vois, là, j'ai cliqué sur la tour, ça n'a rien fait. Donc, je pense qu'il y a un ordre à réparer. Ou oh, alors c'est bugué. Ouais c'est bugué. Très bien. <rire> a few diamond blocks, another story wow. wow Ça a bugué. Je sais pourquoi ça bugué parce que... Putain il m'a fait trop peur. <rire> Bonjour. Ah ouais, parce qu'il devait parler en fait pour ça. Ouais je vais retourner à 904. T'es où toi je suis là au village. Ah, Moi ouais, j'y retourne. En volant Ouais. Ouais, bah là tu, tu triches en fait, t'es un créatif. Ouais, mais bon, j'en ai marre. Bon, on a cherché pendant longtemps. En euh, vrai, ouais. euh, bon, après. Et on n'a pas trouvé. Là, je suis à l'endroit où c'est demandé. 904-904. C'est 166 moins 2000. Ah non, j'ai pas mis le moins. Oh putain, quel con. Je me suis goré. Attends. Je me suis goré, c'est pas grave. Je peux faire ça. C'est le moins qu'il faut. Attendez. Ouais, ouais, je sais, je, je cheat, mais... Obligé, obligé. Ah, je l'ai trouvé Ouais I je suis le village fisherman, Can you help me My house gets flooded all tout euh, le temps. On ne peut trouver sans faire ça en fait. Ouais. Il t'es où là En fait, c'est parce qu'il fallait mettre le moins 2119. Ouais. Putain, de gueule. C'est pas du tout là où on était en fait. Non. Non, on a chercher par la Alors oui, bonjour. Non Ah, il y a un autre village Ah ouais Bon, on fera ça la prochaine fois. Si j'ai envie. <rire> ah, très bien. Moi, j'aime bien. Euh, non, mais descend. Mais je... Oh, c'est encore plus gay. Bon. On a cherché. Bon, bah voilà. C'est bon. Je suis moins con. <rire> je deviens moins con pour l'instant. Je... Oh putain, il y a un sniper dans son dos. Bon, bref. <rire> bon, bah, c'est intéressant. Merci à regarder ces vous des vous dos, des plus de regarder cette vidéo. Merci, je sais. And What the fuck? fuck? De parler comme ça. regarde, c'est une vidéo de assez bizarre. Je sais, ouais, mais.